Mon équipier, qui est aussi donc le CEO de iRacing, <rire> Brice Pinault, <rire> Un applaudissement. Oui, donc je suis Brice Pinault, le, le coéquipier d'Olivier. Enfin, c'est gentil qu'il m'appelle coéquipier parce qu'il roule quand même beaucoup plus vite que moi. <rire> J'ai des filles qui enflent. Voilà. Ce, ce soir, en fait, on voulait vous parler de, de ce qu'on fait tous les deux, donc de, de, de HG Racing, qui est un, une société qui a pour objectif bah, tout simplement d'organiser des track days exclusivement sur voiture ancienne, donc si possible des cartes grises antérieures au 31 décembre 1973, donc des voitures sans ABS, sans ESP, sans filtre, où c'est le pilote qui est lui-même électronique et qui fait lui-même le talent pointe et pas un, un machin qui se déclenche dans le solo avec l'impression que ça se passe tout seul. Donc voilà ce qu'on fait. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de partager notre passion avec des gens. Alors, Olivier, c'est un pilote professionnel. Moi, je suis à peine un gentleman driver. Mais des gens qui, comme nous, rêvent depuis très longtemps de rouler sur ces voitures. Et la jeunesse de tout ça, je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous. Moi, je suis né à la fin des années 50. Donc je suis encore un tout jeune sexagénaire. Je suis né au bord de la mer, en Vendée. Et en Vendée, dans les années 50, au hein, début des années 60, il y avait euh, les, les barques de débarquement des Américains qui étaient utilisées par Nestlé pour faire de la promotion et distribuer des berlingots de lait sucré aux enfants sur la plage. Et euh, moi, je trouve que j'ai des grands-parents, maternels et paternels, qui étaient tous les deux euh, des, des paysans, des agriculteurs, euh, pendant l'exode des Juifs dans les années 40... Euh, les juste sont arrivés dans l'affaire de mes grands-parents maternels. Ma maman euh, a appris à tricoter avec des femmes que cachaient mes grands-parents. C'est pour ça que ma mère me faisait des si jolis tricots quand j'étais à l'internat. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à la libération, tous ces gens-là, euh, l'Amérique, c'était, euh, c'était les libérateurs. C'était des gens extraordinaires. Et, euh, et moi je été élevé dans cette culture-là. Quand, quand j'ai vu arriver au début des années 60, les, les, les, les camions de qui vous qui savez, s'appuyaient sur les plages, ils organisaient des petites compétitions avec des voitures, évidemment, moi, je faisais ça. Et puis euh, j'avais 10 ans. Euh, j'avais eu la permission de regarder les 24 mois jusqu'à tard, avec une seule chaîne à la télé, avec le général de Gaulle et puis quelques trucs. Ils diffusaient aussi des, des événements sportifs. Donc j'avais assisté à ce fameux départ où Jackie X avait refusé de courir vers sa voiture. Enfin, je voulais la faire courte, mais il y a 6 ans j'ai eu un petit pète de cardiaque et je me disais, tu vas quand même pas crever sans, sans aller vers ton ventre. Donc j'ai acheté une première voiture de sport, je me suis dit, c'était une BMW i8, le truc hybride. Aucune sensation, j'ai dit quand même, même sous la pluie, ça dérape pas, c'est quoi ce truc Donc, j'ai fini par acheter une GT40 à Philippe, qui m'a mis 2 ans à la livrer, entre temps il m'a dit tu veux pas être cobra pour rouler entre temps, pour apprendre à le judo, et c'est bien sûr a quand même un peu fait de cobra. Et donc j'ai commencé à rouler en ride ancienne avec une Cobra, puis je me suis dit, quand même, c'est vachement bien ces trucs, c'est bourré de sensations. Et puis, j'ai commencé à, à voir la GT40, et là, je me suis fait peur, c'est tellement insane, ces bagnoles, ça, ça, ça sort de la piste comme qui rigole. J'ai bien fait 20 tétacueux, à peu près, en, en tout, là dans, dans, dans ma phase d'apprentissage, avec cette voiture. Et puis, à un an et demi, je me suis dit, bah, il faut vraiment que tu apprennes à, à piloter. J'ai rencontré dans la mère de Marc, euh, je, je, je voulais apprendre à piloter, donc il m'a fait rencontrer Olivier, et puis le euh, premier jour c'était un peu Space, parce que c'était sur la GT40 à Spa, et moi je n'osais pas y aller, lui il a roulé, lui, il s'est fait un grand kiff, il en parlera très tout à l'heure, et après on a commencé à travailler ensemble, on a, on a beaucoup roulé tous les deux, il m'a appris énormément, d'abord c'est un, un, un très grand coach Olivier, enfin, de, enfin ceux qui connaissent c'est un très grand pilote, et c'est aussi un gars qui sait transmettre son savoir-faire, sans la ramener, avec une vraie humilité, et puis qui s'est donné à des gars comme moi qui ne sont pas très très doués à la base, des indications relativement claires. Donc, je reçois deux messages à peu près par track qui me permettent de progresser sur deux points. Il ne m'en donne pas trop parce qu'il sait que mon cerveau est un peu encombré, mais je pense que Jean-Michel avait dû lui parler auparavant, il n'était pas capable d'aller aussi vite que, que lui sur le Okay, tout à Maintenant, euh, tous les gens qui roulent en ancienne, enfin, les, les six cylindres sont acceptés, il euh, n'y a pas de problème. Si vous voulez arriver avec un, un flat 6, euh, c'est parfaitement autorisé. Si vous voulez même avec des Ferrari, vous pouvez. Hein, <rire> pas du tout exclusif. Ah non, euh, les Jaguars, tout ça, au enfin, contraire. Bon, ça, ah, ah, après, c'est l'ambiance Après, c'est C'est l'ambiance qu'on veut créer. Quoi. Enfin, je... Il y a des gens enfin, avec lesquels c'est sympa de rouler, d'autres, moins. enfin, on, enfin vous, vous connaissez <rire> tout comme moi. Enfin. Voilà. Pourquoi le numéro 69 trois, trois raisons. Euh, la première, c'est l'année où Jacky X gagne 24 euh, ans du monde. La, la deuxième, c'est parce que euh, cette même voiture qui avait le châssis 1075 a gagné en 68 avec le numéro 9 et en 69 avec le numéro 6. Et puis la troisième, euh, évidemment. <rire>